Voici ce que vous recevez quand vous commandez des grains de kéfir de fruits. Donc il y a les petites instructions à l'intérieur, mais c'est surtout sur notre site internet. Et vous ouvrez ce petit sachet et il y a les grains de kéfir déshydratés que vous réactivez. Et 24 heures après les avoir reçus, vous pourriez avoir votre premier kéfir d'eau de, aussi appelé kéfir de fruits. Bonne fermentation